Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc ce tuto s'adresse avant tout aux débutants parce que c'est quand même relativement simple. Nous allons utiliser euh, l'outil dégradé, l'outil rectangle, l'outil cercle et nous allons aller dans les extensions, dans rendu et utiliser l'extension sphère en fil de fer. Donc on va tout de suite dans fichier nouveau. On va réaliser donc d'abord notre fond grâce à l'outil « Créer des rectangles et des carrés ». Donc pour cela, je clique là-dessus. Je clique, je glisse. Je vais tout de suite rentrer les bonnes valeurs de euh, mon rectangle, à savoir longueur, on va mettre, alors bien important, en pixels. Hein. Donc je choisis pixels. Le mieux, c'est peut-être d'aller dans les documents, dans les préférences pardon du document et choisir tout de suite les unités en pixels, unités par défaut pixels. Voilà. Comme ça, en permanence, j'aurai ici euh, les pixels. Donc, longueur, on va mettre 1920, hauteur 1080, hop, j'appuie sur Entrée pour valider. Dans les préférences du document, donc notre rectangle est sélectionné. On va redimensionner la page au contenu, c'est-à-dire ajuster la page au dessin ou à la sélection. La sélection, c'est notre rectangle, on clique là-dessus. Voilà. Donc, on a un document ici. Alors, par contre, petit problème, j'avais un contour... Alors on va supprimer le contour donc pour supprimer le contour j'appuie sur shift et sur la croix donc à ce moment-là j'ai plus de contour par contre les dimensions ont dû un petit peu changer euh, non non c'est toujours bon par contre vous voyez en x et en y je suis à 1 1 donc moi je veux du 0 en x et 0 en y voilà et à mon avis la taille du document oui, c'est ça, vous voyez, on est à 1922. Donc, je reclique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection. Et là, je suis impeccable. Voilà. Ceci étant fait, on va maintenant pouvoir appliquer un dégradé, donc, à notre rectangle. Donc, pour cela, je sélectionne l'outil euh, créer, et éditer des, des dégradés, pardon. Je clique là-dessus. Je me mets en bas. Je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Donc, là, je vais euh, d'un bleu à un bleu transparent. C'est-à-dire que là, ici, c'est 0. Et là, on est à 100%. Donc moi ce que je veux ici c'est être également à 100%. Donc clic droit sur le chiffre. Enfin ici dans cette zone texte. Clic droit on, on est 100%. Ou alors étant donné que c'est une, une zone texte on peut taper 100. Voilà, je valide. Euh, je peux en double-cliquant ici sur euh, la couleur du fond faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et là je vais mettre... Voilà, un bleu un peu plus clair ici, et en bas, un bleu un peu plus foncé. Et je vais utiliser l'option qui s'appelle répétition réfléchie. Donc ce qui me permet voilà, d'avoir euh, en fait un dégradé qui, qui se duplique, comme ça, de façon infinie. Euh, je mets à peu près ici le, le cercle au milieu. Voilà, c'est impeccable. On va maintenant utiliser l'extension rendu. Euh, sphère, fil de fer. On va faire aperçu en direct. Donc là, j'ai déjà rentré des paramètres qui sont restés par défaut, à savoir latitude 8, euh, longitude 8, inclinaison 45, rotation 15, rayon, on va augmenter, on va mettre à 400, ça devrait être pas mal. Et on coche bien sûr aperçu en direct pour avoir notre sphère. Alors 400, c'est peut-être un peu beaucoup, on va mettre 350. Voilà. Ah, il me l'a dupliqué, dis donc. Bon, c'est pas grave. Euh, et on fait appliquer. Donc là je suis embêté, j'ai deux sphères, ben je vais supprimer celle qui est la plus la plus grosse. Donc avec l'outil flèche noire, je sélectionne ma, ma sphère et j'appuie sur supr de mon clavier. Donc ma sphère est ici, on veut que les lignes soient blanches. Alors j'ai oublié de dire également une chose, je vais un peu vite peut-être. Dans rendu, ici dans euh, sphère, fil de fer, j'ai cocher, cacher les lignes euh, derrière la sphère. Donc là on veut un contour blanc, donc pour cela je vais appuyer sur Shift, et ici sur le contour blanc, enfin sur le blanc, de façon à ce que le contour soit blanc, on va augmenter le, ici l'épaisseur du contour, au lieu de mettre 1 mm, on va passer à 2, c'est peut-être beaucoup, de à 5. et ici dans la fenêtre fond et contour, on va dans style de contour, style du contour, et on va choisir Pointier, on va choisir le quatrième ici. Ouais, c'est un peu trop gros, on va mettre 2 pixels. Ouais, c'est pas mal. On va centrer notre sphère par rapport à notre rectangle. Donc j'appuie sur Shift et je sélectionne le rectangle. À ce moment-là, on a les deux objets qui sont sélectionnés. Je vais utiliser la fenêtre alignée-distribuée. Donc pour cela, je vais cliquer sur ce petit pictogramme. Voilà. Et je vais aligner selon euh, l'axe vertical et horizontal. Important aussi d'avoir sélectionné ici par rapport au dernier objet sélectionné qui est notre rectangle. Donc je clique ici et là. Et maintenant nous allons utiliser tout simplement l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur euh, CTRL pour avoir un cercle parfait. Voilà. On va mettre un fond blanc. On pense à supprimer le contour, donc comme on a vu tout à l'heure, j'appuie sur Shift et sur la croix. Ou alors, je peux aller ici dans Contour et cliquer sur la croix. Plusieurs possibilités. On va maintenant ici cliquer sur le petit onglet Fond et appliquer ici un dégradé radial. Voilà. Je sélectionne ici le petit carré du dégradé, je vais cliquer glisser et le déplacer comme ceci. Je sélectionne l'outil Flèche Noire. Ou l'outil transformation. Comme on a vu tout à l'heure avec Shift, je sélectionne le fond et je vais aligner donc la sphère avec le petit dégradé blanc radial. Je vais l'aligner verticalement et horizontalement. Voilà. On peut réduire euh, cette sphère si on le souhaite en, en cliquant sur la flèche ici, en appuyant sur Ctrl et Shift pour garder l'homothétie et pour avoir un redimensionnement par rapport au centre de l'objet. On voit ici une petite croix. Voilà diminuer peut-être un peu l'opacité de cet objet là donc pour cela ici on va on va mettre 85 par exemple voilà on n'oublie pas d'enregistrer notre document sur le bureau on peut l'appeler euh, sphère Hop. on enregistre on ferme tout ça voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto j'espère qu'il vous a été utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos